Bonjour à tous et bienvenue sur ce live de Star Citizen, j'espère que vous allez tous très très bien. Euh, merci pour tous les sommes, merci du fond du carnico, Nico, merci Tiberius. Euh, et du coup, joyeux anniversaire Tiberius d'abonnement. Euh, je suis très très très très, très contente d'être euh, là avec vous aujourd'hui. Parce que le Monster Report d'aujourd'hui nous prouve vraiment à quel point 2023 va être une année particulière et à quel point les gens qui vont décrédibiliser le projet cette année se trompent. Vraiment, on a des informations qui sont cruciales dans, dans ce monde report et il fait vraiment plaisir. Euh, ça fait depuis euh, fin d'année dernière, en gros, que je parle du, du fait que on est vraiment passé de textes où on disait on, on commence... Euh, on commence des projets, un jour il y aura, euh, on essaye de voir si on peut faire, etc. Ce genre de choses. Ah, on est en train de mettre en jeu, on est en train de peaufiner, euh, on, on améliore, etc. C'est etc. Un, un vrai switch dans, dans le vocabulaire et qui est très important parce que ça veut dire que justement c'est des choses qu'on va avoir entre les mains dans un futur proche. Alors futur proche... Évidemment, en termes de développement, donc c'est-à-dire que là on parle de, de mois, quoi qu'il arrive, on parle de six mois, de, de choses comme ça, mais en termes de développement, c'est des temps plutôt courts. Et on voit vraiment que CJ est, est en bonne voie de, de créer ce que Star Citizen est censé être. Bonjour Mayenne, bonjour Anasrog, bonjour Kaysen. bonjour des étoiles. Et donc, du coup, je vous propose qu'on commence sans plus tarder. Ah, je précise aussi que je dis ça pour le PU, pour Star Citizen. Mais c'est aussi vrai pour Squadron 42. On va le voir après. Pour Squadron 42, c'est la même chose. On n'est plus en recherche et développement. On est vraiment en développement actif, voire en finition. Second série Report est fou, un des meilleurs depuis deux ans. Complètement. Complètement. C'est vraiment le... La, la mise en place de toutes les choses et je suis heureuse vraiment de partager ça avec vous aujourd'hui, c'est cool. Donc on commence par la euh, Dans les derniers mondes de série justement, il parlait du fait qu'il commençait à créer le système de transit pour les PNJ. Donc du coup, euh, ce que ça veut dire, c'est que le système de transit, c'est ce qui va permettre aux PNJ de prendre des ascenseurs de savoir quand est-ce que l'ascenseur est arrivé, de monter dedans, euh, de savoir que l'ascenseur est arrivé au bon endroit, et qu'il puisse descendre. Et ça vaut pareil pour les trams, les trains, etc. Donc dans les Montserriport, ils commençaient ça. Là, en février, ils ont terminé le système de transit. Donc ça veut dire que maintenant les PNJ justement peuvent comprendre ce qui se passe, savoir que le train est là, le prendre, euh, prendre une pause, ce qu'on appelle un, un idle, donc justement c'est une, une animation d'attente. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à destination et pouvoir descendre. Euh, ils ont aussi amélioré euh, l'utilisation des chariots par les PNJ. Donc s'assurer que justement les PNJ puissent utiliser un élévateur avec un chariot. Euh, déplacer les chariots à différents endroits, être capable de prendre des caisses, les décharger, ce genre de choses Je attendais tellement pas hier avec l'icor, on était comme des petits fous. Mais je comprends, moi ce matin c'était pareil, hein, j'étais en train de le lire, j'étais à fond. Non, Daria loupait pas tout, tout va bien. <rire> Vous disiez les toilettes avant nous, c'est possible. Euh, ils ont par contre euh, terminé aussi, parce que ça c'est une fois de plus terminé, pas commencé. Ils ont terminé euh, les squelettes pour ce qu'ils appellent les Boids. Alors pour faire court, les Boids, eux c'est ce qu'ils appellent des birds. Oid object, donc ça veut dire en gros euh, des petits animaux en fait, et des petites créatures qui aideront à peupler le, le monde, donc ça peut être des rats ça peut être des oiseaux, ça peut être des poissons, ce genre de choses donc vraiment des tout petits animaux qui permettront d'ajouter un petit peu de vie et donc là ils ont terminé les squelettes de base et euh, ils ont passé ça aux designers pour que les designers puissent créer un système de, de règles pour que les créatures spawnent à certains endroits et un certain type de mouvement, etc. etc. Euh, ensuite, ils ont continué d'améliorer le système de navigation pour les IA. donc Pour essayer de réduire le, le coût en gros, du, du système de navigation, réduire le nombre de triangles, ce genre de choses. Euh, ils ont aussi créé de nouvelles règles. Pour que les pnj puissent utiliser euh, euh, des règles spécifiques donc qui permettent en gros d'éviter tout ce qui est feu euh, mais aussi certains objets donc par exemple ils ont créé trois types de paramètres qui permettent de définir euh, des objets donc il y a inclus donc ça veut dire en gros que l'entité que le pnj va croiser euh, pourrait être prise en compte par le pnj il y a exclu, donc cest à dire que le PNJ l'ignorera. Euh, c'est comme si l'entité n'était pas là. Et enfin, il y a euh, ignoring walkability. Donc ça veut dire carrément le, le PNJ va considérer ça comme un obstacle et va vraiment l'éviter. Ne marchera pas dessus. Donc c'est pour faire le tri entre en gros un extincteur qui traîne par terre. Ou possiblement le PNJ pourrait marcher dessus. Et sinon, carrément, là, une caisse euh, ou un objet plus gros où le PNJ aura besoin de l'éviter. Ensuite, euh, pour l'iTool, e ils ont principalement en fait créé des, des améliorations pour que les, les devs aient la vie un peu plus facile. Il n'y a rien de qui nous concerne vraiment, nous, mais c'est vraiment juste des, des améliorations de, de leur côté qui, qui rendront le travail plus facile. Et donc plus rapide, forcément. Bonjour Nostromo Et bonjour Alokalissou À chaque fois je galère à, à dire ton pseudo, je suis désolée. Euh, ensuite, Archip. Il y a des choses intrigantes, euh, on en avait déjà parlé une fois où je disais, je suis en train de me demander s'ils ne sont pas en train de créer le tout premier vaisseau RSI. J'arrive toujours pas à me décider parce que c'est très flou. Leur manière d'aborder le truc, et du coup, j'arrive pas à me décider, mais ça reste quelque chose qui est possible, donc euh, bon, on verra. Bref, euh, le SRV euh, arrive en final art, enfin, plutôt termine son final art, donc ils sont en train de terminer la passe de dégâts, euh, et il devrait avoir son go no go en, durant mars, donc du coup, le le SRV devrait bientôt arriver en jeu. Euh, donc il n'arrivera pas en mars, je pense, parce que le go no go c'est vraiment juste pour dire si euh, s'il sera inclus dans la prochaine phase. Donc je pense que ce sera plutôt pour la 3.19. Euh, ensuite donc le travail continue sur un vaisseau qui n'a pas été annoncé. Donc il est au même stade à peu près que le que l'SRV et il devrait bientôt justement avoir sa phase de review. Il euh, y a une nouvelle variante. Alors ça je pense que c'est le Scorpus, c'est la variante du Scorpus. C'est pas décrit comme tel, mais je pense que c'est parce que quand ils ont écrit le Monstly Report, il avait peut-être pas encore été annoncé, donc je pense que c'est un truc pour ça. Je vais donner un truc sur la langue. Euh, Vessous sous l'eau, tu y penses aussi Alors non, pas pour l'instant, ils en avaient parlé. Ils avaient dit que pour l'instant, c'était un truc qu'ils envisageaient pas. Euh, c'est quelque chose qui se réservait pour le futur. Donc j'aurais tendance à dire qu'il est trop tôt pour ça. Et d'un point de vue communication, ça pourrait poser des gros problèmes. Il euh, y a des grosses tensions au niveau de la communauté des joueurs. Donc si aujourd'hui, ils annonçaient un nouveau vaisseau qui va sous l'eau, alors que l'eau n'est pas prête, qu'on n'a pas de gameplay, je pense que ça passerait pas. Bon. J'ai un poil sur la langue, c'est horrible. Euh, ensuite quoi d'autre, il y a le Crusader Spirit qui continue sa Greybox, et euh, donc pareil il devrait passer en review à la fin du mois. Et il y a un petit mot de l'équipe qui dit en gros, euh, bien qu'il soit encore en train de, de peaufiner certains aspects du design, euh, le Spirit prend très bonne forme et, euh, et de, du coup devrait être en, en bon état pour la review. Ensuite ils sont en train d'améliorer le design du MISC ULC et ils sont en train de corriger les petits problèmes euh, de de de, de, de visuels en gros qui qui se produisent quand ils sont en train de, de, de régler, euh... je vais essayer de formuler ça un peu je, je vais reformuler. Le Misc UC a plein de contraintes physiques quand il se replie, quand il se déploie, etc. Et donc ils sont en train de régler les problèmes visuels liés à ça. C'est un peu mieux formulé. Et il y a un truc qui m'a fait tiquer, qui m'a rendu dingue. Et j'espère que c'est pas moi qui vais trop loin. J'espère pas. Mais il y a le Misc Freelancer qui est en train d'avoir un petit redesign intérieur. Pour permettre d'intégrer les composants physiques. Et ça, moi, ça me rend dingue. Et il y a d'autres trucs, en fait, qui vont un peu dans ce sens-là plus tard dans le monthly report. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a les composants physiques qui arrivent. Et ça m'étonne, en fait, de le lire à travers ça. On se serait dit, tiens, ils vont peut-être faire une annonce dans un inside ou machin. Et du coup, de, de voir ça là, ça m'a rendu dingue. Ça m'a rendu complètement dingue. Euh, ensuite on arrive euh, donc, au véhicule en face de Greybox donc qui n'est pas qui n'est pas annoncé non plus euh, ils sont en train de profiter de ce vaisseau pour faire des tests euh, dans le pipeline de modélisation pour voir s'ils arrivent à faciliter la vie en gros euh, des non. la phase final art parce que, en gros quand ils arrivent en Final Art, ils sont obligés de faire plein de passes sur tous les LOD. Donc pour rappel, LOD, c'est level of detail. Donc niveau de détail en gros. C'est ce qui se passe à chaque fois que vous vous approchez d'un objet. Plus vous vous approchez, plus il va être dans un modèle plus précis, plus propre. Et donc ils essaient de voir s'ils peuvent améliorer ça dès le départ pour éviter qu'il y ait moins de travail à la fin. Merci pour le raid, Axel Mousti. Ce ne serait pas tout simplement les emplacements comme sur certains chips, parce que les compos physiques en soi, ça me semble tôt, il n'y a eu aucune com dessus pour l'instant, si. Alors effectivement, ça peut être juste de la préparation pour les emplacements, mais disons que sur le Freelancer, ce serait étonnant qu'il le fasse maintenant, si ce n'était pas pour une vraie physicalisation. Euh, coucou Mirika je m'explique. Le freelancer est, est un vaisseau qui a besoin de beaucoup, beaucoup de retravail. Il a besoin de son, son passage gold, en gros. Et on sait qu'ils ne veulent pas travailler sur les vaisseaux s'il n'y a pas besoin. C'est-à-dire que tant qu'ils n'arrivent pas au moment du, du passage gold, ils ne veulent pas y toucher. Et donc du coup, je trouve ça étonnant que le freelancer ne soit pas en phase gold, justement, mais qu'il viennent vienne quand même Retoucher ça. Donc ça induirait bel et bien euh, une nécessité d'un point de vue gameplay. Donc, les composants physiques. Mais comme je disais, il y a d'autres choses qui viennent appuyer ça plus tard dans le Monster Report. On le verra ensemble. Comme dit, c'est possible que ce soit moi qui vois trop loin et c'est possible que je me trompe. Donc, vous emballez pas. Il est vieux en gros. Ah oui, le Freelancer est très très vieux, oui. Euh, ensuite, il y a le Santo-Kai qui est en face de Greybox aussi. Et ils sont en train de faire de nouveaux tests pour voir si les équipes arrivent à mettre des mouvements secondaires. En gros, pour, le... pour avoir des mouvements qui correspondent un peu plus à ce qu'il est censé faire. Faire en sorte qu'il réagisse mieux à ses inerties, ce genre de choses. Euh, community ça on va passer malheureusement sur l'engine globalement pour une fois c'est un, un petit engine globalement ils améliorent alors pas pas vraiment la hitbox mais plus un peu la la box de détection la box de collision euh, ils sont en train d'essayer d'améliorer ça pour que euh, les, les détections se fassent un peu moins loin que ce soit un peu plus focus sur, sur une seule zone ils sont en train d'améliorer les choses encore un peu sur Gen 12. Et globalement, euh, ils améliorent le, le P4K pour qu'il passe en V2, pour que les devs aient un accès plus facile. Mouvement peut-être qu'il parlait des ailes du Santo. Euh, les ailes du Santo, oui, mais aussi euh, le, les, les animations et les mouvements justement des réacteurs en fonction de ce qu'il est capable de faire. Parce qu'on sait que le Santo Kai est censé... Avoir des mouvements particuliers par rapport aux autres vaisseaux. Euh, pour l'équipe Arena Commander. Donc en gros, eux ils sont en train de, de continuer le boulot pour des patchs à venir. Euh, ils sont en train d'essayer d'améliorer le système de spawning et de course. Euh, ils sont aussi en train d'essayer d'ajouter une nouvelle zone euh, qui fait partie de Stanton. Alors ils ne donnent pas plus de précision. Ils nous disent en gros que quand ce sera prêt, ils nous en parleront. Et euh, ils sont aussi en train de travailler sur une zone de dogfight en atmosphère. Ce qu'on n'a pas encore pour l'instant dans Arena Commander. Et donc ils ont commencé le boulot sur, euh, sur un truc comme ça. Alors, feature character weapon, ils ont bossé sur de l'ajustement de bugs. Donc ça c'est pas très important, mais ils ont surtout commencé à travailler sur les nouveaux systèmes de casiers, de conteneurs, qui seront capables de contenir des, des vêtements, et potentiellement des armures, et ils sont en train de voir comment -ce ils peuvent faire ça. Donc pour l'instant, l'approche qu'ils sont en train de faire, c'est qu'en gros, ils auront un système de, de port donc comme ce que nous on a sur notre personnage, où on peut acheter, euh, on attacher euh, une arme, ils veulent faire quelque chose de similaire pour les casiers, euh, mais ils veulent aussi faire en sorte que certains vêtements apparaissent comme, sur dans, comme dans les magasins sur des cintres. Donc par exemple un, un pantalon plié sur un cintre, une veste pliée sur un cintre, etc. Et ils essaient du coup de trouver un juste milieu entre les deux, pour que euh, si, on veut, si on veut prendre une arme à feu, on a juste à l'attraper, à la prendre et à l'équiper. Et pareil pour les, pour les vêtements. Euh, ils sont en train de travailler sur une nouvelle fonctionnalité aussi, euh, qui nous permettrait de recharger nos armes depuis un sac à dos. Donc en gros pour faire simple, vous avez les munitions qui sont équipées sur vous, donc là vous pouvez faire des rechargements rapides parce que vous avez accès aux munitions. Mais il y aurait la possibilité aussi d'aller chercher des munitions dans votre sac à dos, mais au coût d'une recharge plus lente, parce que vous aurez besoin d'une animation qui ira chercher les munitions dans le sac à dos et, euh, et de les utiliser par contre, alors je ne sais pas pourquoi ils font cette précision là mais ils expliquent que ce ne sera possible que si les munitions sont déjà dans votre sac à dos ce qui me paraît pertinent donc je, je, je suppose qu'en gros si vous êtes déjà en combat que vous êtes considéré en combat et que là vous rajoutez des munitions dans votre sac à dos Là, ce sera pas possible. Salut, Giga, ça va très bien, toi. Euh, mais en tout cas, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Ensuite. Des poches externes du sac à dos. Non, là, ce serait carrément dans le sac à dos. Ah, Il parle de poches aussi, il parle de pocket. Mais euh, je pense que là, du coup, il parle des poches, du des armures. Puisque l'inventaire qu'on a dans les armures sont considérés comme des poches, à l'heure actuelle en tout cas. Ensuite, Ficture Gameplay, ils continuent leur boulot donc, sur, le, sur le Tractor Beam. Alors ça c'est assez compliqué parce qu'en fait ça parle un peu de futur et de passé en même temps, euh, puisque ça nous parle du, du Cargo refactor ce genre de choses. Mais il nous parle aussi justement du fait qu'on puisse détacher des objets attachés sur un vaisseau. Et donc, il parle du fait d'ajouter une fonctionnalité pour verrouiller un vaisseau depuis l'extérieur. Hum. C'est moi il me fait chier ce truc. Euh, un instant. Voilà, j'ai réussi à l'enlever, tout va mieux. Euh, donc, il nous parle du fait de pouvoir verrouiller un vaisseau depuis l'extérieur pour éviter justement qu'on puisse détacher les objets sans l'autorisation du propriétaire. Et je trouve qu'une fois de plus, ça, ça va un petit peu dans le sens des composants physiques. Puisqu'on sait qu'il pourrait y avoir des composants euh, physiques à l'extérieur des vaisseaux. Typiquement, le ARES euh, est concerné par ça. Ensuite, les équipes continuent euh, leur boulot sur le ressource network, qui est désormais appelé en interne le gameplay d'ingénieur. Donc c'est bel et bien officiel, le gameplay d'ingénieur euh, prend forme. Euh, ensuite ça nous parle du cargo refactor Ça c'est du passé Donc ça vous savez euh, ce qu'il en, qu en est C'est ce qu'il y a aujourd'hui dans la 3.18 euh... Il n'est pas la différence entre munitions et chargeurs Alors si il y a une, dif... y a une différence entre munitions et chargeurs effectivement euh, Là il parle de, de chargeurs hein. En gros quand il parle de munitions mais effectivement, à terme, il y aura une distinction, puisqu'on pourra possiblement recharger les chargeurs avec des munitions. Bon, les modules de minage sur le prospecteur, très bon exemple, Jinx, tout à fait. Euh, ensuite, donc il nous parle euh, des améliorations de clécher Ça, pareil, c'est du passé, c'est déjà dans la 3.18. Donc on va pas s'attarder dessus. Euh, la seule chose notable, c'est que l'équipe Feature Mission à récupérer le système de réputation et c'est eux qui vont s'en occuper. Bonjour, excusez-moi, vous en savez peut-être un peu plus, mais y a-t-il une date sur la wipe euh, Alors, ils pensent passer la 3.18 la semaine prochaine en live, pour répondre à ta question. J'avais prévu d'en parler euh, normalement demain, dans, dans le CNews de demain. Mais effectivement, la 3.18 est censée passer en live la semaine prochaine. Ils font un test en fait exprès ce week-end. Et en fonction des résultats du test, euh, ça passera en live ou pas. Mettre des cartouches explosives ou perce-blindage, ça serait cool. Complètement. Mais ça demanderait aussi un système où on serait capable de pouvoir sélectionner des chargeurs en fonction de ce qu'on veut faire aussi possiblement. Ensuite donc on passe à Feature Véhicule, donc là c'est pareil c'est du passé où ils nous parlent du fait qu'ils ont refondu le système de transit. Ceux qui ont joué la trope vous avez pu voir les bugs que ça a créé. Et pareil c'est du passé, ils parlent un petit peu du Miss ont où ils ont aidé à améliorer les problèmes rencontrés. Et euh, voilà, là on revient au truc qui me fait tiquer sur le vaisseau non annoncé. Enfin le véhicule, ça c'est important, ils disent véhicule aussi, ils disent pas vaisseau. Donc pour le nouveau véhicule, ils ont dû ajouter des nouvelles fonctionnalités au système de vol, ce qui est bizarre. Et des vieux systèmes ont dû être refondus pour pouvoir créer ce vaisseau. Et ça, ça me laisse vraiment perplexe. Vraiment, vraiment, vraiment. Un hélico Je pense pas. Je sais pas si ça, pla ça place dans, dans Star Citizen. Je... Wait and see. Euh, Ensuite, Graphics. En gros, euh, ils ont aidé à la, à l'avancement sur Vulcan. Donc Vulcan avance très très très très bien. On, on devrait en entendre parler prochainement. Euh, il parle du fait que le, la map de dommage a été convertie à Gen 12, mais ça paraissait du passé. Il y en avait besoin pour, euh, pour le salvage. Donc en réalité c'est rien de nouveau. Petit truc intéressant. Ils ont commencé à faire du support pour l'HDR. Donc ça ça va faire plaisir à plein de gens. Ils ont commencé le support pour le TSAA, très bonne nouvelle aussi, et apparemment ça a des grandes améliorations sur les visuels des cheveux, ce qui est plutôt une bonne chose. Euh, quoi d'autre Ça c'est pas très important, des petites améliorations d'anti-aliasing. Ils ont amélioré des outils en interne. Ensuite, ah oui, il y a eu des nouvelles séparations dans les équipes de VFX je sais pas ce que c'est euh, c'est c'est des outils qui permettent d'améliorer les rendus visuels en gros donc d'avoir de, de, de la meilleure réflexion euh, ce, ce genre de choses donc l'équipe VFX a été euh, séparée en plusieurs euh, sous-équipes donc il y en a une qui s'occupe du feu le feu est bel et bien en développement actif il euh, y a une équipe sur le quantum travel et il y a une équipe sur les outils donc pour le feu, ils ont créé de nouveaux shaders, euh, de nouveaux décals, pardon, euh, qui permettront de faire les effets de brûler sur les surfaces. Donc, pour expliquer vite fait ce que c'est un shader, euh, pas un shader, un décal, je suis désolée. Pour expliquer vite fait ce que c'est un décal, c'est un peu comme un autocollant, on, on, on va dire ça comme ça vulgairement. C'est un autocollant qu'on applique à un endroit, donc ça ne fait pas partie de la texture. Et en gros, l'avantage, c'est qu'on peut jouer euh, avec la transparence et euh, donc le faire apparaître ou le faire disparaître. Un calque Ah non, je ne pense pas que ce soit une bonne traduction. Un calque. On peut mettre un décal sur un calque, mais je ne pense pas que le, le mot soit bon. Euh, ils ont donc... Commencer aussi à améliorer le quantum travel donc pour avoir des nouveaux effets et son nouveau fonctionnement et ils sont en train du coup d'ajouter un redshift dans les visuels du quantum travel et j'aime beaucoup cette idée donc ce que ça veut dire en gros c'est que quand vous allez vous éloigner d'objets ils vont virer au rouge et donc j'espère qu'ils font forcément la contrepartie, c'est que quand vous allez vous rapprocher d'objets, ils vont virer au bleu et donc ça, ça, ça amène un peu de réalisme tout simplement dans le visuel et c'est toujours sympa euh, quoi d'autre il y a la planète Tech Team qui est en train de d'améliorer la gestion des champs d'astéroïdes d'améliorer les systèmes de récoltables et ils sont en train d'aider euh, pour l'instanciation de bout de terrain. Alors je pense que ça, ça servira pour le server meshing, euh, Histoire de pouvoir gérer des missions. Euh, et ça permettrait en gros de, de créer une instance sur un bout de terrain pour euh, conserver des missions en cours pour un joueur. C'est une supposition de ma part. Ça. Euh, sinon ils sont en train de bosser sur un nouveau système d'eau. Ce qui est cool. Ils sont au tout début mais en gros l'objectif c'est d'avoir des vagues des ondulations entièrement simulées par le gpu, d'avoir différentes échelles de simulation euh, et de pouvoir supporter des événements particuliers comme le crash d'un vaisseau dans l'eau et je trouve ça génial je trouve ça absolument grandiose moi, tout de suite, j'imagine le vaisseau qui est en train de se, se cracher avec des grosses vagues et tout. C'est classe. Quand la personne vire au rouge, c'est qu'elle approche. <rire> Tiens, en parlant d'astéroïde, elle avance la ceinture d'Aaron. Mais elle existe déjà, la ceinture d'Aaron. Tu peux déjà y aller. Il hein. n'y a pas les structures dedans, certes. Mais elle existe déjà. Euh, sinon, in-game branding. En gros, il euh, n'y a pas grand chose à dire. Ils ont aidé pour le nouveau design des, des bâtiments de l'Orville, rajouter des nouvelles publicités, ce genre de choses. Et ils ont aidé pour euh, des nouvelles marques pour la station en ruine de Pyro et créer des identités visuelles pour, visuelles, pardon, pour les gangs du coin. Euh, ensuite, niveau euh, objet interactifs, euh, ils ont créé des nouveaux assets pour la station ruine de Pyro, pareil. Euh, ils ont bossé avec l'équipe des missions pour que les gens aient des nouveaux objets avec lesquels ils peuvent interagir. Et on devrait avoir de nouveaux flares euh, courant de l'année. Euh, Lumière, ils ont bossé sur leur ville, il a pas grand chose à dire. Live Tool, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est vraiment des choses en interne. Location. Ah, location, il y a quelque chose d'intéressant. Location EU. En février, l'équipe location a terminé l'extérieur de la station Séraphine Et les trois jump points de Stanton. Y arrive! Ensuite, euh, le travail donc, arrive en final art sur les nuages d'astéroïdes. Et c'est assez intéressant parce qu'il parle d'une mission dont on n'entend par parler nulle part ailleurs. C'est une resource rush mission. Donc ça veut dire qu'en gros, ce serait, je suppose, un petit event. Ou une mission qui pourrait être prise par plusieurs personnes. Où je pense qu'il faudra aller récolter le un maximum de ressources dans un petit champ d'astéroïdes et essayer de se faire un peu d'argent. Et il y a de fortes chances, je pense, que ce soit une mission PVP. Parce que qui dit euh, ressources profitables, dit piraterie. Et euh, enfin, de ce côté-là, l'équipe est en train de terminer ce qu'ils appellent en interne le content pack 3 qui comprend euh, des objets permettant de créer les, les avant-postes petits à moyens pour Pierrot. Tu veux dire les décors autour des jump points C'est ça, mais je pense que les jump points en eux-mêmes, alors quand je parle des jump points, évidemment je parle juste du... du visuel de saut, je parle pas du fait de pouvoir traverser, bien entendu, mais tu as raison de, de demander une précision euh, à tout. Euh, ensuite, ils ont continué de progresser donc sur la station en ruine et sur les ce qu'on appelle les UGF, donc les underground facilities. On va en apprendre plus ce soir dans l'inside. Donc on en parlera demain. Euh, pour l'instant, chez eux, les complexes souterrains sont encore considérés en white box. Donc il y a encore beaucoup de boulot à faire, mais on a pu voir qu'ils avançaient relativement vite. Donc c'est quelque chose qu'on verra cette année, quoi qu'il arrive. Euh, ensuite, ils sont en train d'essayer d'ajouter de nouveaux biomes et de consolider leur projet sur les grottes. Faire ça comme ça. Euh, L'équipe design est en train de bosser sur des nouvelles missions pour les avant-postes de Pyro. Et euh, quoi d'autre Pas grand chose, derrière. Alors narrative, il y avait quelque chose de très intéressant aussi. Donc ils ont bossé bien sûr sur la 3.18, évidemment ça ne va en pas en parler. Mais euh, ils ont aidé à créer de nouveaux objets, de nouveaux vêtements, de nommer des véhicules et des nouvelles marques. Euh, ils ont aidé à bosser sur le salvage, le minage et les nouvelles missions d'investigation. Et ils sont en train aussi de réfléchir à de nouvelles améliorations pour le bounty, hunter, euh, le bounty hunting par V2 et le contract manager. Donc ça c'est plutôt cool parce que pareil on voit qu'il y a un travail très actif sur le bounty hunting. <rire> ah, quoi d'autre Ils ont aidé pour euh, le design des environnements et les nouveaux intérieurs de, de building. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont fait des progrès en fait sur ce qu'ils appellent les narrative low tables. Donc, en gros, des... Comment est-ce que je pourrais... Euh, comment est-ce que je pourrais traduire ça Des récompenses narratives euh, En gros, ce serait la possibilité de trouver des objets à travers l'environnement, comme des journaux, des articles, des messages sur des tapas ce genre de choses, qui nous, nous permettraient d'en fait, apprendre plus sur le monde et sur l'histoire des PNJ. Et, euh, et donc, de... de... De rendre plus profond euh, plus profond de la narration du, du jeu et j'aime beaucoup cette idée là ensuite euh, online <coughs> service ils ont principalement bossé sur les chars donc il n'y a pas grand chose à dire pareil c'est du c'est du boulot sur la 3.18 principalement euh, tu, tu, tu. Ensuite, tech animation, tech animation, ils ont fait beaucoup de scans, que ce soit pour le pays ou pour Squadron 42. En gros, ils ont scanné plein de gens pendant deux semaines. Euh, et ça leur a permis d'avoir des, des prises de vue qui seront intégrées pour ce qu'ils appellent le, <coughs> le pool DNA, Donc en gros, c'est ce qui permet de créer les visages pour les personnages. Et ils ont profité de cette session pour ajouter plein de choses qu'ils n'avaient pas encore. Donc en fait, des gens jeunes, des gens vieux, des multi-ethnies, euh, différents visages, voilà, ils ont vraiment profité de, de ça pour y aller à fond sur la variété. Ensuite, on arrive à lui. Lui, il y a plein de choses intéressantes, mais c'est plus intéressant du côté de Squadron. Donc l'équipe a eu à bosser sur plusieurs fonctionnalités, ce qui inclut... Un prototype d'interface 3D interactive. J'aime beaucoup euh, ce, ce truc-là. Un marqueur universel pour la star map. J'aime ça. Et euh, des nouvelles interfaces, des nouveaux styles d'interface pour des, pour des véhicules. Euh, ensuite, ils ont aidé à créer euh, un color picker pour les interfaces. Donc, un color picker, c'est des petits trucs où il y a toutes les cases. Et vous avez une espèce de petite pipette pour choisir une couleur. Donc ça c'est surtout pour eux en interne, mais je pense que plus tard on y aura accès. Euh, ils ont aidé à améliorer la nouvelle star map. Ils ont ajouté notamment de la poussière dans la star map qui devrait permettre de voir un peu mieux les mouvements des, des choses. Euh, ils ont amélioré les contrôles et ils ont créé un volume holographique cubique. Pourquoi Je ne sais pas. Et ensuite de la correctif de bug. Nouvelle Star Map Ah mais tout le monde en rêve, de la nouvelle star map. Tout le monde. Je ne connais pas un seul joueur de Star Citizen qui n'attend pas la star map. Pour finir, euh, l'équipe VFX continue sa transition des particules du CPU vers le GPU, ce qui est une très bonne chose. Et euh, ils ont principalement mis les débutants dessus qui, qui leur a permis de s'entraîner et de comprendre la bibliothèque de particules de CIG. Et euh, ils ont aussi aidé justement à améliorer les nouveaux effets de Quantum. C'est tellement à te les voir aussi. Ils ont aidé sur des nouveaux véhicules. Et là une fois de plus, truc étrange. Ce qui inclut des réacteurs inhabituels. Et donc, pour moi, ça c'est toujours le même véhicule dont on parle. Toujours le même truc. La Star Map me sert à savoir si je suis en de <rire> cas. je comprends. Ben, ce, que, ce qui manque vraiment aujourd'hui dans la Star Map, c'est le fait de pouvoir pointer quelque chose. Le fait de pouvoir mettre un marqueur. Ça c'est... Terrible. Mais après, il faut aussi ajouter la gestion euh, galactique, On n'a pas encore pour l'instant. Pour l'instant, on peut voir très facilement un système, mais on ne peut pas reculer, voir d'autres choses. Ce n'était pas prévu pour à l'origine. Et ça, ça manque terriblement. Euh, et donc, pour finir, ils ont aidé euh, sur la version de leur ville 2.0. Voilà. Un nouvel Starma pour définir des zones de saut pour le nouveau type de quantum, peut-être Effectivement, quoique je ne sais pas si le nouveau style de quantum aura besoin de ça, parce que le, le nouveau style de quantum aura deux choses. Il y aura le, le système de voyage traditionnel, donc avec les routes telles qu'on a aujourd'hui. Mais il y aura aussi surtout le quantum boost, où là on n'aura pas besoin de route. Et je ne sais pas s'il y a besoin d'un marqueur pour ça. Je ne sais pas. On verra bien. Donc maintenant on va passer à Squadron 42. Euh, je vais peut-être zoomer un peu pour vous. Je ne vais pas voir grand chose. Voilà, c'est mieux. Euh, donc aïe, contente. Et vous allez voir, euh, Squadron 42 est très chargé aussi. Je bois un coup, de secondes, je reviens. Et voilà. Euh, donc ils ont continué leur travail sur le fait que les PNJ puissent boire et aussi utiliser leur mobi lorsqu'ils sont assis à des euh, tables notamment. C'est pas forcément très intéressant mais voilà. Ils ont euh, amélioré les animations pour tout ce qui est euh, médic, donc docteurs qui sont en train d'examiner des patients, le fait de sortir d'un lit dans différentes positions ou le fait d'être assis par terre en étant malade. Euh, du côté des designs, ils ont amélioré la capacité des PNJ à pouvoir justement prendre des caisses, je vous en parlais tout à l'heure, de charger des chariots, de promener le chariot et de décharger les caisses, histoire d'ajouter un petit peu de vie. Euh, ils ont rempli le chapitre 15 avec plein d'IA pour, pour donner un peu plus de vie dans, dans le chapitre. Et ensuite, il euh, n'y bon, a pas grand chose à dire sur le reste. Là, on arrive à une partie plutôt intéressante. Le mois dernier, la écriture e a ajouté des créatures non humaines, ce qui inclut le fait d'augmenter euh, la distance d'animation pour les créatures qui les utilisent, d'avoir euh, une animation lente pour pouvoir marcher, pour que les créatures puissent euh, stalker les proies, donc épier les proies, d'avoir une, euh, une Pose, regard, donc en gros ça permettrait à la créature de rester statique, mais d'avoir sa tête qui tourne pendant qu'elle suit sa cible. Ce que je trouve absolument génial. Et ça a demandé aussi une admiration du code, euh, de, de ce qu'ils appellent les, les, spaceship, les Spaceship AI. Donc en gros, pour Squadron 42 notamment, ils ont développé un système qui permet à des IA de collaborer en groupe pour attaquer une cible. À la base, c'était prévu pour les vaisseaux, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réutilisé ce système-là, euh, en l'adaptant voilà, aux créatures, pour qu'en gros, elles puissent encercler une cible, et attaquer en groupe sans se, sans se gêner. Et du coup, euh, se promener en formation. J'aime beaucoup, beaucoup cette idée. Euh, ensuite ils ont continué de développer le comportement médical ce qui devrait permettre aux ennemis de soigner un ami. Donc en gros s'ils voient qu'il y a un de leurs alliés qui est à terre, soit c'est des médics et ils vont directement aller l'aider, soit ils sont pas médics et là ils vont appeler un médic pour qu'il y ait un médic qui vienne et soigner leur allié. Ce qui est un comportement assez complexe, déjà de de voir ce genre de choses, je pense que ça peut être assez assez dingue en plein combat de, de voir une IA qu'on vient de, de shooter tomber par terre. D'avoir une autre IA qui appelle un, un médecin, le médecin à courir, etc. J'aime beaucoup cette idée. Euh, toujours du côté des animations, très bonne nouvelle, ils sont en train de, de capturer des animations finales pour enlever les animations block out. Donc ça veut dire qu'on est vraiment... En, en finition, au niveau des animations. Ce qui tend à, à dire que justement, Squatton 42 est sur la fin. Donc ce que j'entends par là, c'est sur la fin de l'alpha, évidemment. Et ce qui est une excellente nouvelle. Euh, hightech ça c'est la même chose que pour le, le PU, donc on n'a rien à dire là-dessus. Euh, niveau AI véhicule. Sur Squadron 42, ils sont en train de faire en sorte que les IA euh, prennent en compte les surfaces de contrôle. Donc, Ce qu'on appelle les surfaces de contrôle, c'est les ailettes, euh, sur un Gladius par exemple, qui permettent de tourner plus rapidement. Parce que ça peut paraître bête, mais en gros, c'est pas parce que c'est ajouté sur le vaisseau qu'une IA a conscience que ça existe et l'utilise correctement. Donc, plutôt que l'IA utilise que les moteurs pour pouvoir faire des manœuvres, là, elle sera capable de comprendre qu'il y a des surfaces de contrôle et de les utiliser. Euh, animation, bah, ils ont bossé aussi donc, sur la créature ennemie dont je vous parlais tout à l'heure. Ils ont amélioré les Vandoul. Euh, donc qu'ils soient capables de chercher, de menacer de ramasser des munitions, etc. Euh, ils ont travaillé sur une nouvelle façon de mettre à terre quelqu'un de manière professionnelle. Parce qu'ils avaient déjà créé la version, euh, ce qu'ils appellent unskilled, donc... amateur, on va traduire ça comme ça. Donc une, une manière de mettre à terre de façon amateur, c'est euh, je galère et j'essaie de mettre quelqu'un par terre. Et donc là il y a la version pro et euh, ils ont aussi fait en sorte qu'on puisse répondre à une attaque qui serait ratée et d'en faire quelque chose euh, ils ont développé des nouvelles IA euh, pour euh, pour habiller un petit peu le, le, le fond des scènes donc par exemple justement des personnages euh, malades des gardes médicaux euh, ce genre de choses euh, ils ont bossé, alors je sais pas ce qu'ils entendent par là parce que pour moi le le Castak Arms, Sniper, Rifle existe déjà, c'est le Scalpel. Donc Je ne sais pas s'ils ont bossé sur un autre, je ne sais pas. Mais très très très très bonne nouvelle. Là, il y a plein de gens qui vont être fous dans le chat. Ils ont bossé sur le rig d'animation du Titan. Alors Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Titan, c'est une armure Titan. Euh, donc c'est un exosquelette, en gros, euh, comme on voit dans, dans tous les films de SF, dans lequel on peut rentrer et, euh, et aller sur le terrain. Non, elle n'est pas oubliée l'armure titan. Elle est pas oubliée. Ils sont en train de faire l'animation, ce qui est une excellente nouvelle. Euh, ils sont en train de bosser aussi donc, sur les grenades 0G, donc la, la façon dont les grenades vont se comporter à travers les 0G. Et les mouvements euh, et les traversements de zéro G pour les joueurs. Ils ont, euh, je ne sais pas pourquoi, fait de la capture mocap pour une foule en train de regarder un combat. Me demandez pas pourquoi. Euh, différents types de marches, euh, des cycles d'hygiène, etc., etc. Et le reste, pas très important. Euh, niveau art, caractère ils ont continué de bosser sur la faction Screaming Galzone qu'on verra justement dans, dans Squadron Card 2 mais surtout ils ont enfin bossé sur un arbre, euh, un, arbre un bras cybernétique euh, qui, euh, qui est la première fois où, où, où un bras a été développé ils en avaient beaucoup parlé mais jusqu'à maintenant ils n'avaient pas commencé à le boss, de, de bosser dessus et là c'est enfin le cas Euh, ils sont à la phase de développement euh, à Ipoly pour la, la combinaison de pilotage de la Navy et d'autres assets de la Navy aussi. Et ils ont commencé à bosser sur la faction OMC. Et évidemment, le modèle de la créature dont on a parlé tout à l'heure. Merci pour ton abonnement macrobiotique. Euh, non, tu n'arrives pas au début macrobiotique, je suis désolé. C'est même plutôt près de la fin. On la verra jamais l'arbalète, mais si, mais si au contraire. En vrai, vu qu'ils ont réussi à faire le ULC, ils devraient réussir à faire l'arbalète. L'engine, c'est le même, donc ça y a pas de différence. Euh, feature gameplay, en gros, ils ont bossé sur la capacité du jeu à faire de la sauvegarde et du chargement. Pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Euh, ils ont implémenté le tutoriel et donc la capacité à pouvoir mettre pause dans le jeu et à mettre euh, une interface pour le joueur pour lui expliquer des, des actions. Moi je suis pas fan de mettre pause hein, dans les jeux pour montrer des, des actions, mais bon, ça c'est un choix. Euh, ils ont activé la nouvelle star map en jeu et elle sert de radar dans le Gladius. Et donc le Gladius peut transitionner entre la, le radar, un mode plein écran, ou allumer ou éteindre la Star Map. Et ils ont implémenté, donc c'est en jeu, les nouveaux marqueurs euh, qu'il y a sur la Star Map. Je trouve ça cool. Euh, ensuite ils ont amélioré la caméra cinématique, euh, et pas grand chose à dire là-dessus non plus. Euh, ah oui, ça c'est génial. Pour finir, l'équipe a, a continué de développer une fonctionnalité qui permettra de contrôler les véhicules à distance. Et ça, c'est très important parce que ça concerne aussi le, le joueur. Euh, ensuite, Feature Véhicule, ils ont participé au développement de la nouvelle version du Quantum Travel. Donc, pareil, ça, ça a été ajouté en jeu. Ils ont corrigé euh, des bugs, ils ont testé, ils ont amélioré. Et euh, il trouve que ça se développe très très très très très bien. Et il devrait le diffuser à travers l'entièreté du, du système. Euh, ils sont en train d'améliorer aussi donc, les nouvelles interfaces de véhicules. En ajoutant donc, comme je vous disais l'interface 3D. Le nouveau viseur euh, du, du joueur qui sera euh, notamment en 3D. C'est quelque chose qui, qui est permis par l'interface par 3D les nouveaux euh, marqueurs de réalité augmentée et euh, donc ils intègrent tout ça en fait, dans la nouvelle version du, de l'ATH du joueur qui devrait normalement fonctionner dans les véhicules en tandem avec les nouveaux MFD euh, la refonte des, des MFD justement au niveau tech est terminée et est quasiment pleinement utilisable en jeu et euh, leur objectif est de diffuser dans l'entièreté du jeu pour que tous les devs puissent le tester à travers la compagnie. Euh, les radars ont encore été un petit peu améliorés sur des requêtes d'autres équipes. Et euh, donc ce que je vous parlais sur la capacité des vaisseaux à être contrôlés à distance. La fonctionnalité Ship Recall qui a été mentionnée euh, le mois dernier. A été, euh, a été ajouté en jeu. Donc ça permet en gros que le joueur utilise son glass pour appeler son vaisseau et que son vaisseau vienne vers le joueur. Kit Viens me chercher Ce sera plus un visuel à la glass avec le flou autour euh, Tu parles de, de la star map Je saurais pas dire. Ça, je pense qu'il faudra attendre pour, euh, pour voir. Euh, Gameplay Stories ont beaucoup avancé dans le jeu. Euh, ils ont fait quelques petites mises à jour sur le chapitre 1 et 13. Euh, quoi d'autre Ils ont fait quelques... Ils ont ajouté les nouvelles mock pardon. Il euh, y a une full pass sur le chapitre 12. Ce qui veut dire qu'en gros, euh, ils ont passé en revue le, le chapitre 12 pour vérifier que, que tout va bien. Ensuite, quoi d'autre Ils ont retravaillé une scène où, euh, où... En gros, si le joueur se retrouve blessé, il se retrouve à devoir aller à une baie médicale pour être soigné. Et à la base... Ils avaient vu ça de manière un peu, un peu légère, enfin à distance. Oh, je sais pas comment, je sais pas comment vous transmettre ça. En gros, ils n'étaient pas allés dans le détail pour cette scène-là. Scène et ils ont vu que quand ils ont passé le, la scène en revue, ça marchait pas bien. Et donc ils ont créé de nouvelles animations et fait en sorte que les personnages interagissent mieux avec le joueur pour que ce soit un petit peu plus sympa. Euh, niveau graphique, ça, on a déjà lu, c'est pareil que dans le PU. <coughs> euh, niveau level design, il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire. L'appareil n'y a pas grand chose à dire. Et ça, ça m'a fait rire. Euh... Ils, ils, ils ont prévu d'utiliser les, les sessions de tournage de, de mocap pour créer des, des personnages de, de fond donc vraiment des personnages qui n'ont pas des grandes vies vraiment juste pour habiller certains, certains chapitres et euh, ces personnages ont comme nom de code chemise rouge je ne sais pas pourquoi mais voilà le, le, le code interne c'est codename redshirt ça me fait rire euh, dou -dou -dou -dou. Là on n'a pas grand chose à dire, ça c'est pareil, c'est le tournage, on a vu ça pour le, pour le PU. Euh, niveau interface c'est pareil, ils sont en train de vachement utiliser en fait, la notion de, de système holographique pour les interfaces, utiliser les interfaces 3D qui sont très importantes. Euh, ils sont en train de créer des, des panneaux de signalisation euh, qui utilisent Building Block. Euh, ils ont ah oui, Ça c'est un truc dont je voulais parler avec vous. Ils ont vachement progressé sur l'interface de hacking. Et euh, ils ont essayé de faire en sorte qu'elle soit plus tridimensionnelle. Pour qu'il y ait vraiment un ressenti holographique sur l'interface. Donc ils ont essayé d'améliorer ça. Euh, ils parlent encore de la star map. Pareil. Le fait que ce soit en bon progrès. Et euh, enfin les VFX... Ouh, il n'y a pas grand chose à dire non plus puisque c'est de l'amélioration de leur librairie, etc, etc. Après les gilets jaunes, les chemises rouges. Ça se voit qu'ils sont à la fin de dev pour pas mal de trucs. Ouais, je sais pas si j'ai réussi à le rendre là, dans, dans la traduction, parce que c'est toujours un peu complexe de traduire en temps réel et de, et de pleinement faire ressentir, mais je voulais en reparler justement à la, à la fin. Vraiment, ce qu'il en ressort là dans les Report, c'est que toutes les techs qu'on attend et dont on a besoin sont en train d'être implémentées. Vraiment les MFD sont en train d'être implémentés. La nouvelle Star Map est implémentée, elle est testée. Euh, les interfaces 3D sont implémentées. Le nouveau Quantum est implémenté. Le système de management de ressources, qui aujourd'hui est le gameplay ingénieur, est en train d'être implémenté. Le feu, il rebosse à fond dessus. Ça, ça arrive. Les... les nouveaux complexes souterrains sont en train d'avancer. L'Orville 2.0, ça arrive en mai. Ça arrive en mai, l'Orville 2.0. Euh... Le... Les nouvelles IA sont en train d'être implémentées. Elles vont pouvoir prendre le métro. Bientôt, il n'y aura plus que des joueurs. Euh, dans le métro, il y aura aussi des IA. Et on, on pourra les croiser dans les ascenseurs, ce genre de choses. Ça va rajouter beaucoup de vie. Le housing arrive cette année ce qui est dingue, la, la refonte du mobiglass, le nouveau mobiglass arrive cette année, euh, on va voir l'ajout des, des jump points dans, dans Stanton, même si on ne pourra pas les utiliser ça arrive euh, le passage des, des effets vers le GPU, ce qui va améliorer les performances et la qualité des, des, des graphismes, arrive cette année, etc, etc, etc on est en train de mettre les choses dans le jeu on n'est plus en train de dire un jour peut-être, on n'est plus en train de dire on commence à... On est en train de faire, on est en train de mettre dans le jeu. Et, Et je trouve qu'on ressent vraiment l'impact le... de... du, du, du fait que Squadron 2 soit devenu la priorité. Je trouve qu'on voit vraiment l'accélération du dev en fait, qui, qui a eu lieu grâce à ça. Ça paraît contre-intuitif, parce qu'effectivement, comme il le disait, le PU prend du retard. C'est-à-dire qu'il est décalé, il arrive après Squadron 42. Mais en réalité, les choses se développent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Oui, ils bossent sur les cordages. Tout à fait, je confirme. La fin des heures de marchandises, exactement. D'ailleurs, ça justement, c'est un truc où ils ont besoin de... C'est un, un truc hyper complexe en fait, l'ascenseur la, de, de cargo. Parce qu'ils doivent faire en sorte en fait que le jeu puisse reconnaître un cargo qui n'est pas dans un vaisseau. Il doit comprendre ce que c'est et il doit savoir quoi faire avec. Ils il en parlent un tout petit peu en fait au, au début du, du Monster Report. Euh, je suis pas entraînant dedans parce qu'ils parlaient principalement en fait du, du Cargo Refactor. Je sais plus où c'était. Voilà, là. Là, en gros, ils en parlent vite fait. Et c'est vrai qu'en fait, par rapport au jeu actuel, c'est assez complexe parce que tout le, tout le système du jeu, en gros, est basé sur votre vaisseau. Euh, en gros, si quelqu'un prend une caisse dans votre vaisseau et la trimballe dans l'espace, elle est toujours à vous, pour l'instant, d'un point de vue du jeu. Et elle ne va lui appartenir qu'à partir du moment où il va la mettre dans son propre vaisseau. Tout tourne autour de ça, en, en gros, aujourd'hui. Et sauf que pour le, le cargo-élévator, il y a vraiment besoin qu'il y ait ces transmissions d'autorité autour du cargo et que le jeu comprenne ce qui se passe, pour que vous puissiez soit déjà le récolter dans, dans l'ascenseur, évidemment, mais soit pouvoir le mettre aussi dedans et que le jeu, soit, le, le jeu pardon, sache quoi en faire. Et il sait que c'est telle et telle minerai, ou c'est telle et telle marchandise... Euh, et, euh, et du coup, je le transfère euh, et je donne une récompense aux joueurs. Donc ça, ça va demander un petit peu de taf, mais pareil, c'est en cours. Futur gameplay bondage. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je sais pas si vous avez des questions du coup par rapport à tout ça, si un truc où j'ai pas été euh, assez précise. Si vous voulez qu'on qu discute de quelque chose. N'hésitez pas à me dire. En tout cas, moi, j'aimerais rajouter que euh, je, je pense sincèrement qu'ils sont en train de faire les, les composants physiques. Vraiment. Ce qui aurait du sens en même temps, puisqu'ils avaient dit qu'ils... Il commence à développer le futur du gameplay pour ceux qui ont lu en fait le. Euh, du gameplay salvage, pardon. Pour ceux qui ont lu le dernier jump point, si vous y avez accès, il euh, y a eu un espace dédié au salvage. Et ils expliquaient que justement ils préparaient le terrain pour euh, la découpe, le munching, ce genre de choses. Et il y avait des très belles images du vulture en train d'utiliser ses bras. C'était plutôt cool. Je vais peut-être vous montrer ça. ne bougez pas. Hop Et donc pour moi, en fait, s'ils préparent ça, forcément, ils sont obligés de préparer les composants physiques, puisqu'il y aurait besoin de, de pouvoir les, les détacher pour faire ça. Alors, la modification des vaisseaux est en train de se mettre en place, on le voit sur le cutter avec les emplacements vides sur le vaisseau. Et les emplacements grisés sur la mobile. Complètement. Bon, il faudra quand même aussi que le, le VMA soit complètement refondu. Ce qui est le cas, ils en parlent justement dans le, dans le Montsely Report. Le VMA est en train d'être fondu Et il euh, y en a grandement besoin. C'est justement comme le, le PMA. Heureusement que ça a disparu ce truc. C'est une catastrophe. Alors, salvage. c'est le salvage classique. Voilà, là on a une très belle image du vulture en train d'utiliser euh, des rayons qui seront capables en gros de, de réduire en petits bouts euh, les gros morceaux. Donc c'est pas forcément à proprement parler du munching comme va faire le. Le reclaimer, mais derrière. Est-ce qu'on les voit Je vais peut-être devoir zoomer dessus. On les voit pas bien. Mais en gros, ici, il y a des mâchoires qui vont broyer les, les restes des petits morceaux qui se sont pas complètement. Euh, fait désintégrer. Coucou Melou Moi aussi, ça me fait plaisir. Et j'aime beaucoup cette image parce que c'est vrai que pour l'instant les les lasers à l'avant ça faisait un peu ça faisait un peu nul c'est-à-dire qu'on a on a deux canons bout de, ces deux énormes bras qui servent pas à grand chose ça faisait un peu con et là j'aime beaucoup ces lasers là quoi c'est très très très stylé Alors, oui, mais pour ça il manque la boucle de gameplay avec les explosifs pour fragmenter les châssis de vaisseaux. Ça n'existera ça pas, ça, Edoudu. Puisque, euh, en fait, il va y avoir le découpage. Donc ça, en fait, ça sera euh, soit avec des lasers, soit éventuellement tu pourras tirer sur le vaisseau pour le, pour le détruire. Mais en gros, euh, c'est ce qui s'appelle justement le cutting. Je sais pas si on voit des images... Là on voit le matching en tout cas du, du reclaimer. Je vais vous l'augmenter un peu. Là on voit le reclaimer en train d'utiliser sa pince. Et donc ce sera en collaboration avec le cutting. Mais je crois qu'on voit pas d'image. Mm -mm. Non, non mais en gros ouais, c'est c'est ton vaisseau qui sera directement équipé de tractor beam et de choses comme ça pour découper en morceaux qui seront qui pourront être processés après. Salut Stink. En gros les lasers tu les utilises pour enlever la carrosserie puis tu le passes au centre pour tout le reste exactement d'Astrog. Sur le Discord, en général, c'est en remontant le fil. Tu as d'autres images de vulture. Euh, ouais, mais pour capturer du Discord, là, ça va être un peu une, une purge. On a déjà l'outil pour le multitool. Ils feront peut-être un mode de laser pour les vaisseaux. Euh, complètement Complètement euh, bah, le... Même pour le multitool, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait des versions euh, plus grosses et spécialisées du multitool qui avait été montrées. En gros, on avait... Euh... Un, un, un méga cutter, un méga tractor beam qui avait été présenté il y a pas mal de temps. Et donc possiblement si vous avez un tout petit vaisseau vous pourrez utiliser ça pour, pour décrocher des, des bouts. Effectivement. Tout à fait. Je confirme. Et si jamais vous n'êtes pas au courant, tous ceux qui sont subscribers, vous avez accès à ça et il y a vraiment plein de choses intéressantes. Je vous conseille vivement de le lire. C'est toujours plutôt cool et en général, à la fin, ils annoncent euh, les subscribers flairs du mois d'après. Mais ce coup-ci, c'est un peu flou. J'ai l'impression qu'ils annoncent plutôt les, les missions de Salvage. Et pas du flair. Ah oui, c'est pas bête. Alors, général, laissez... Ah, super. Super, super. Hum. Alors, je peux pas dézoomer. Bon, mais bah, je peux pas dézoomer. L Image est un peu grosse. Mais en gros, voilà, là on voit les rayons tracteurs du vulture. Donc on voit justement comment il peut récupérer les objets et les faire après dans, passer dans, dans ces champs laser. <rire> Je ne sais pas comment on appeler ça. C'est découpeur laser. Ensuite, on a une autre image boom, des mâchoires. Pourquoi j'arrive pas à, à dézoomer Ah, c'est parce que c'est mon clavier qui. qui répond pas. Voilà. C'est mieux. Ils en parlent plus depuis longtemps du fusil multitool. Non, ça fait un moment qu'ils en ont plus parlé, effectivement. Démoculiser. <rire> ça me va comme mot, écoute. Ça me va. On fait des néologismes. Qu'est-ce qu'on a d'autre hein bon, C'est pas très intéressant. Là, on en voit bien. Hop. Pareil, on voit très bien les champs de force. Mais tiens, justement, tiens, on, on dirait pas qu'il est en train de décaper là. On dirait qu'il est en train de couper. Je me demande si ça, c'est pas le cutting. Bah oui, c'est pas, pas du tout les, les mêmes têtes habituelles. Regardez. Si je zoome... hop On voit que la tête de décapage est là et elle est repliée. Et on voit bien effectivement un laser de découpe. Donc voilà, ça répond à la question. donc On voit bien qu'on pourra découper... Enfin, dans leur concept, hein, bien sûr, il faudra voir une fois que ce sera en jeu. Mais du coup, ouais, ça ferait vraiment... Euh, Multitâche, on, on décape, on prend toute la coque, on découpe des morceaux qu'on est capable de récupérer. On utilise le tractor beam pour les attirer vers le vaisseau. Et après, donc on a les différentes couches laser pour faire en petits morceaux et avaler tout ça. Et c'est super classe. Euh, le même cutting qu'on pourra faire avec le cuitorche cutter du pirouetoule. Tout à fait. Exactement. Alilou multi -tâches. Moi ça me fait plaisir comme info J'aime faire le ferrier Mais complètement, complètement Moi je suis très très fan aussi du, du décapage Ou du recyclage Mais c'est vrai qu'il manque tout ça On a vraiment besoin de ça pour avoir Un, un équivalent au, au minage Et, et j'ai hâte Vraiment hâte d'avoir tout ça il y a eu le derrière pour récupérer les caisses. Ouais, carrément Parce que c'est aussi ça, effectivement, c'est ce qu'on a fait la dernière fois avec notre sortie euh, Reclaimer. Là où c'était le pied. Bug à part, bien entendu. Euh, c'est toute cette cohésion, toute cette synergie qu'il y avait. Où il y, y a le pilote qui est en train de placer le, le vaisseau. Il ben, y a deux personnes qui étaient en train de décaper. Il y a deux autres personnes qui étaient en train d'empiler les, les caisses à l'arrière. Et on avait une équipe avec un vaisseau de transport qui a récupéré les caisses pour les revendre. C'est grandiose. Mais même du coup là, avec un Vulture, ça peut déjà devenir du multicrew façon de parler, puisque rien vous empêche euh, d'avoir un ULA à côté en fait. Un petit ULA, vous chargez à, à, à dash le ULA, ensuite vous finissez de remplir le, le Vulture. Et vous allez vendre. Et ça permet à moindre frais de commencer une, une vraie industrie. quoi. Perso, j'attends plus la boucle de gameplay du Crucible. Mais figure-toi qu'ils en parlent dans le Jump Point. Euh, ils parlent de la réparation. Et en fait, pour eux, c'est vraiment l'autre côté de la pièce du, du Salvage. Donc, Alors là, c'est moi qui le dis comme ça, c'est pas leur mot. Mais en gros, s'ils arrivent à faire du salvage, ils arrivent à faire la réparation. Et ça veut dire, une fois que le salvage a fini euh, d'être implémenté, le, le Vulcan et le Crucible suivent forcément. C'est deux invisibles et là, en grêle. <rire> Complètement. Et sinon, on envoie Bob qui sert à rien dans le coffre pour couper à la main. <rire> Il faut un 36 15 ULA. Oh la vache. Oh la vache. C'était interdit par la convention de Genève, ça, non Normalement. Mais euh, ouais, donc pour tous les impatients qui, qui attendent le vulcan et le, et le Crucible, c'est vraiment l'autre la facette du, du recyclage, en fait. À la différence près pour le vulcan euh, qu'il faut qu'il y ait les drones qui fonctionnent. Et donc ça, ça dépend de du code de l'IA de vol. Mais en même temps, c'est développé en ce moment même. Donc, dans l'absolu. Il travaille déjà sur les mises à jour du concept du Crucible Tout à fait Tout à fait. Hop Si on va sur la roadmap... Ah, ah non Je crois qu'il l'avaient enlevé, non Je crois qu'ils l'avaient enlevé de la roadmap parce qu'ils avaient besoin de redéfinir le moment où ils allaient bosser dessus. Mais c'était prévu, en tout cas, c'est quelque chose qui arrivera cette année, c'est sûr. Sûr, sure, sûr, sure, sûr. Sure. Merci beaucoup, Batou. Merci du fond du cœur, Batou. Mais surtout, le plus important, parce que tout le reste n'a aucune importance, c'est ça. <rire> Vous voyez pas, il y a ma cam. Le plus important, c'est ça et rien d'autre. À quoi sert le gameplay si on n'a pas de Polaris Franchement. <rire> enfin bref, écoutez, je pense qu'on a fait le tour euh, des informations pour le Monthly Report. Du coup, nous on va se retrouver demain euh, pour les news de la semaine. Euh, donc ils sont... Euh... Le truc où on va voir les, les informations Spectrum et ce genre de choses, et on va entrer un peu plus dans, dans le détail sur certains trucs. C'est quoi un Polaris Pas de news du Polaris. Ben si, si, si, il y a, a quelque temps on a eu des news du Polaris, euh, il y a eu tout un épisode, tout un inside dédié à ça, où ils ont montré en fait les nouveaux concepts euh, qui ont été faits pour le Polaris, euh, J'en ai fait la trad, donc n'hésite si, pas à les voir. Salut Rio, et je suis désolée Rio, tu arrives à la fin. Euh, bah tout. Euh, du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas euh, à vous abonner sur Twitch. Euh, pour les gens sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu vers le haut, un petit commentaire. Et euh, si c'est pas encore frais, vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper. Euh, comme dit, nous on se retrouve demain sur Twitch pour la traduction de l'inside et les informations de la semaine. Moi je vous fais plein de gros de bisous des étoiles et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao